Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les principales erreurs des débutantes. Comment les éviter Donc je vais vous montrer sur un doigt euh, eh bien, les erreurs que font les débutantes en principe. Et euh, sur les autres doigts, et eh bien je vous montrerai euh, comment il faut procéder. Donc là en fait, je vous montrais ce doigt là tout simplement parce que euh, il y a trois vidéos où je vous montrais comment euh, faire euh, les cuticules. Donc souvent en tant que débutante, on se pose la question comment... Faire les cuticules sans les couper. Donc là, je vous l'explique Donc dans la vidéo. Euh, il y a deux fois, je, euh, je vous avais montré également comment faire une manicure japonaise pour faire briller l'ongle. Et dans la dernière vidéo, on a vu comment euh, eh bien, et euh, j'avais mon ongle qui partait comme ça sur le côté. Comment rectifier l'ongle en une seule étape. Et donc du coup, là, je vais vous montrer tout de suite les différentes erreurs. On commence tout de suite. Donc, l'erreur euh, numéro 1 de, des débutantes, c'est d'avoir peur d'utiliser la ponceuse. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont, par exemple, euh, mettre euh, voilà, un, un sens de rotation vraiment très très faible. Par exemple, 15 20 000 tours. Le problème, c'est que quand ça tourne euh, peu rapidement, alors on peut croire que eh bien, euh, ça, ça ira mieux, mais en fait, vous pouvez voir que je vais, euh, si j'appuie... Euh, comme de manière classique à 35 000 tours, il se passe pas grand-chose. Donc déjà, je vais perdre du temps. Deuxième chose, c'est que si j'appuie plus fort, je vais, je vais bloquer. Et donc du coup, si je bloque, le problème qu'il y a, c'est que je vais rester longtemps au même endroit. Qui dit rester longtemps au même endroit, dit chauffer. Tandis que si on met à 35 000 tours à fond, en fait, le produit, euh, le, le, la rotation se fait beaucoup plus vite. Ça ne chauffera pas plus, au contraire, ça chauffera moins. Parce que là, directement le produit part. Et donc, du coup, vous voyez que je passe beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est d'aller euh, chercher les tours assez haut. Ensuite, euh, la, la deuxième erreur qu'on pourrait faire, ce serait de travailler surtout avec la pointe. La pointe, il faut savoir qu'elle est très douce. Et donc, du coup, bah, là, vous enlèverez rien. Vous allez perdre, encore une fois, beaucoup de temps. Donc, lorsqu'il s'agit de l'ongle, il faut... Utiliser cette partie-là de l'embout et faire comme ça des bandes. En faisant des bandes, on enlève de manière homogène le produit. Une des erreurs qu'on pourrait faire, c'est rester. Alors, je vais pas trop le faire hein, parce que ça chauffe, ça fait très mal. Et ce serait de rester à un endroit et en fait de faire un trou comme ça à un endroit. Et là, on pourrait carrément creuser l'ongle naturel et du coup, ben, faire très très mal. Donc, toujours faire des bandes. Autre erreur qu'on peut faire également ce serait de vouloir enlever tout jusqu'à la cuticule le problème c'est qu'on va venir toucher la peau ici avec cette partie là de la ponceuse et là ça fait très très mal on peut vraiment se blesser euh, on peut avoir vraiment et euh, eh bien le la peau qui est complètement ouverte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir travailler juste avec la pointe de l'embout de cette manière de manière très très douce en poussant vers la cuticule pour travailler uniquement sur l'ombre autre erreur qu'on pourrait faire ce serait d'aller sur la cuticule et là hop, on peut faire mal ou alors de ne pas être bien ici contre c'est à dire qu'on qu laisserait de l'espace et que du coup ben, cette zone là on n'arriverait pas à bien la traiter donc il faut toujours être comme ceci bien à plat Alors, autre erreur, vous voyez que là j'ai un tout mini décollement, ce serait de laisser un décollement. Donc là il faut vraiment tout enlever. Donc hop, voilà, on va venir retirer tous les petits décollements qui pourrait y avoir. Je vais légèrement fissurer mon ongle, je crois ça arrive presque jamais mais c'est vrai qu'en ce moment ah non c'était juste du gel qui se décollait donc encore une fois hein, ça il faut bien vérifier est-ce que c'est l'ongle qui se décolle ou est-ce que c'est du gel alors autre erreur qu'on pourrait, enfin c'est pas vraiment une erreur mais c'est euh, vraiment la chose à éviter c'est que si vous voyez que par exemple vous avez une tache bleue ou verte sur l'ongle alors il faut différencier la coloration Voilà, c'était un tout petit peu coloré dans le point, pour, pourquoi Parce que j'avais un micro décollement et parce que je sais pourquoi, hein, parce que je me brosse les dents avec un produit euh, avec du charbon euh, qui est très très noir, et du coup j'en ai euh, des fois dans les ongles puisque je m'en mets partout. Et euh, oui, je suis un vrai petit cochon quand je me brosse les dents. Et donc du coup, euh, eh bien voilà, ça, ça a juste pénétré un petit peu dedans. Pourtant, je me suis lavé les mains juste avant. Mais euh, voilà, quand on a un petit décollement, ça se peut qu'on ait une petite coloration. Mais à ne pas confondre avec. Et euh, eh bien une infiltration qu'on pourrait appeler également putréfaction euh, de l'ongle donc ça on le voit dans la formation professionnelle c'est important de connaître les maladies d'ongle pour ne pas faire n'importe quoi autre chose, là on avait un tout petit peu de rouge qui restait et comme vous pouvez le voir j'ai vraiment frotté tout doucement avec l'embout euh, vers vers l'avant sans toucher le reste de l'ongle pourquoi pour tout simplement euh, enlever tout en douceur ce, cette couleur qui restait parce que là je ne veux pas abîmer mon ongle naturel c'est important autre erreur c'est de faire à chaque fois des, des poses complètes alors que ce n'est pas nécessaire il faut savoir que le gel qui va rester sur l'ongle d'une pose à l'autre va beaucoup mieux tenir que si vous enlevez tout et que vous essayez de remettre du nouveau gel partout à chaque fois vous allez perdre du temps, et en plus de ça, eh bien, euh, il y aura aucun intérêt parce que vous allez abîmer votre ongle. Et je dis souvent, un ongle abîmé, c'est comme une maison qu'on essaye de construire sur du sable, ça tient pas. Voilà. Donc là, vous avez déjà toutes les astuces au niveau, donc, de la préparation de la, euh, de la dépose. Et voilà, j'ai tout envoyé balader. Une fois de plus, appelez moi Miss Catastrophe, j'ai ma lampe qui vient de tomber, donc je reviens tout de suite. Voilà, <rire> je suis de nouveau là avec la lampe qui est revenue. Ensuite, on passe, alors là, je n'ai pas encore traité les cuticules, hein, on le verra après. On passe aux limage. Souvent, ce que vous me faites, euh, quand vous voulez faire un carré, en fait, vous faites comme ça et ensuite, vous venez arrondir là sur le côté tandis que quand on veut faire un beau carré il faut simplement limer vraiment bien droit et ensuite sur le côté venir limer également bien droit si vous voyez que comme là vous avez un angle qui n'est pas totalement droit il y a différentes options soit vous limer un petit peu plus court pour essayer de rattraper ou alors vous pouvez faire la technique que j'ai fait dans la vidéo précédente à savoir travailler à la crigelle pour récupérer ou alors, dernière option, vous pouvez travailler un petit peu la parallèle comme je le fais là, en relimant légèrement mais attention, attention à ne pas trop creuser naturellement donc on enlève les petites barbes ça aussi c'est une erreur de laisser toutes les petites barbes En fait, ça, ça aurait dû être celui-là, un angle où je, où je laisserai les bêtises. Hein. Mais je vais d'abord vous faire celui-là. Allez, je vous le fais bien. Et le prochain, je vous le ferai pas bien. <rire> J'ai ma maman qui m'appelle. Elle m'appelle tous les jours. <rire> On est très proches. Voilà, donc là j'enlève le surplus et surtout je fais attention de ne pas laisser trop de matière. Je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre en même temps, hein, sinon vous n'allez plus vous en sortir. Voilà, donc là j'enlève bien le gel. Donc sur l'autre, sur l'autre doigt, donc euh, l'annulaire, on va faire tout ce qu'il ne faut pas. <rire> bon, je ne vais pas me blesser quand même, hein, désolé mais... <rire> voilà. Alors, je vais mettre sur 25 000 tours, hein, je ne vais quand même pas le mettre de manière trop faible, mais je vais... Ah, ah, ah, la mise au point, non, oui, non, voilà. <rire> ah, je vais le faire de manière approximative, c'est-à-dire je vais appuyer plus à certains endroits, moins à d'autres... Voilà, là, je, je lime un peu de manière approximative. Je lime mais dans ce sens-là aussi. On ne sait pas trop comment faire. Il y a tout qui vole sur mon bureau aujourd'hui. C'est dingue. Voilà. Vous voyez, là, je fais un peu n'importe quoi. J'ai vraiment du mal à mal le faire. J'avais fait une vidéo comme ça pour, pour la formation. Pour, vais vraiment mal mal euh, appliqué le, le gel. Et voilà, j'essayais de mal l'appliquer, mais j'avais du mal à mal l'appliquer. Donc voilà, j'enlève quand même hein, le, le gel. Mais ce que je vais faire, je vais laisser beaucoup de gel sur l'avant. Souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. Alors, j'enlève de manière approximative la cuticule. Je ne vais pas la toucher du tout tandis que sur l'autre main on va la faire hein. et encore mon annulaire est, est beaucoup plus joli en général que, euh, que mon majeur hein. mon majeur c'est un peu l'ongle donc, euh, donc problématique voilà, je, vais, je vais un peu creuser à certains endroits voilà, je, je lime moyennement hein, mon bombé, voilà, il ressemble à rien souvent on obtient un peu quelque chose comme ça Bon, je force peut-être un peu le trait, hein, mais voilà, c'est juste pour vous montrer la différence entre un ongle qui va euh, présenter euh, voilà, une, une surface relativement lisse et un autre où il va y avoir des soucis. Voilà, comme dit, je lime de manière approximative, Hop. Voilà, ça gondole un peu. Voilà, on est bien. <rire> Allez, je, je vais quand même pas pousser trop le trait, je vais quand même enlever grosso modo. Il faut que j'augmente à ma puissance, hein, sinon j'arriverai jamais à l'enlever. Vous voyez hein, le, le temps que j'essaie de, de limer. Allez, je vais quand même en laisser un petit peu sur les côtés, puisque souvent c'est ce qu'on fait au départ. Hein. J'essaye d'ailleurs de moi-même me souvenir de mes départs et de euh, ce que mes élèves font euh, voilà, au tout début de la formation. Que très vite ils ne font plus. <rire> Voilà, là vous pouvez voir, alors j'ai pas envie d'abîmer l'ongle hein, mais là vous voyez qu'on est bientôt sur l'ongle naturel. là on pourrait par exemple abîmer l'ongle hein. vous voyez que là hop il y a comme un petit trou donc voilà, là on est bon je vais quand même vérifier au niveau de mon majeur si j'ai plus rien qui se décolle, donc pour ça hop je veux que mon passage soit vraiment bien s'il faut tout enlever, on enlève tout mais seulement, seulement si ça se décolle là ça se décolle pas, donc c'est tout bon je vais vérifier. Au niveau de l'autre, et eh bien on va essayer de limer carré. Mais euh, voilà, on fait des mouvements un peu euh, comme ça. Voilà, on essaye de faire du carré, mais on part euh, en arrondi. Très souvent, on fait ça au départ. Hein. Les parallèles, ben <rire> voilà, on, on sait pas trop. Hein, euh, on sait pas trop qu'il faut limer des parallèles. La cuticule, encore moins. De l'autre côté, je vais faire quand même la cuticule de manière un peu plus jolie. Donc pour ça, je vais utiliser un petit embout. En sachant hein, qu'on peut très bien euh, faire comme la technique que je vous ai montrée dans la première euh, vidéo de... Voilà, il y, y a trois vidéos à peu près. La première que je vous ai faite aujourd'hui. Parce que je vous en ai fait plusieurs aujourd'hui. Là, il va falloir faire attention également. Alors, mon, ma cuticule est un peu collée. Hein. J'aurais dû la décoller avant. Euh, voilà. Désolée, hein, je vais aller un peu trop vite. Du coup, vu que je d'un ongle à l'autre j'ai zappé cette étape on repousse la cuticule on la décolle ça souvent au départ on ne décolle pas la cuticule et quand on pousse ben, ça va être juste un peu et puis, euh, puis ça s'arrête ça là quoi est ce qu'il faut vraiment bien la décoller Alors, le but c'est pas non plus de blesser la personne hein, mais bien d'accord on va enlever cette petite peau qu'il y a sur la cuticule sur l'ombre, sur pardon. Désolée, hein, je pense que cette vidéo sera assez longue. <rire> mais je vous montre tout. Hein. Je vous coupe rien. Ça, contrairement à d'autres vidéos euh, qui font des vidéos de, de 5-10 minutes, mais qui coupent les trois quarts et qui vous montrent pas tout. Moi, je vous montre tout. <rire> je vous donne tout. Voilà, toutes mes astuces, tout ça. voilà Donc là, c'est pas beau du tout. Hein. C'est normal. <rire> On va améliorer ça avec la penseuse Alors, le petit là, c'est pas mon embout préféré mais voilà c'est celui que j'avais sous le coude euh, sinon il y en a d'autres que j'aime bien aussi ah, hop hop hop j'étais monté trop je me suis emballée là euh, on va se mettre à 17000 tours environ Alors, on va bien passer sous la cuticule on va venir le faire bien d'un côté c'est à dire qu'on va partir à peu près du centre un peu plus loin que le centre, et on va faire vraiment jusqu'au côté. Et là, vous voyez que c'est décollé. Attention, quand on quand on la passe, de passer tout doucement sur, sur l'ongle. C'est vraiment tout léger, léger. Voilà, là, je décolle un petit peu. Vous voyez que là, ma cuticule est bien décollée. Et maintenant, je vais changer le sens de rotation en appuyant sur le bouton ici. Et là, je vais faire la partie externe. Donc encore une fois, attention de ne pas passer trop fort sur l'ongle. On va surtout pousser un peu sur la peau, mais pas trop non plus. Il hein. ne faut pas faire mal à la cliente. On peut également nettoyer un petit peu les côtés. Vous voyez que ma cuticule est vraiment bien soulevée. Là, elle est totalement collée. Vous voyez la différence voilà. Alors Après, il y a l'option de le faire avec la ponceuse ou avec euh, un ciseau à cuticule que j'ai d'ailleurs ici aussi. Je n'utilise quasiment jamais de ciseaux à cuticule. Euh, j'ai plutôt tendance à utiliser la pince je vais peut-être pouvoir essayer mais honnêtement je ne suis pas euh, bah, c'est pas quelque chose que je fais souvent, le, le ciseau donc faites très très très attention hop, hop, hop, quand vous coupez au ciseau de ne prendre que la peau et rien de plus que la peau bien sûr, qui. Euh, vous voyez hein, la petite peau, voilà la petite cuticule, c'est des ciseaux, ils piquent énormément. Il hein. faut vraiment les prendre recourbés, très très fins. C'est pas du tout des, des ciseaux à ongles classiques. Hein. Et on va juste venir comme ça, voilà, venir couper cette cuticule. Et là, vous voyez que j'ai une cuticule qui est bien nette. Alors je vous l'ai montré ici, hein. on a un résultat qui est très net aussi. Et euh, là je ne l'ai pas coupé du tout, hein. je ne suis même pas passée sur la cuticule, je suis passée contre la cuticule. Voilà, et là vous voyez que c'est encore bien collé. Hein. Je ne vais pas trop euh, appuyer dessus, mais voilà, pour vous montrer juste la différence. Donc je dépoussière avec mon cleaner et on va pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc là, par exemple, il faut vraiment bien, bien, bien cliner. Donc c'est important qu'il n'y ait plus du tout de poussière. Là, on va dire, euh, on passe rapidement comme ça. Voilà, ça c'est une erreur aussi qu'on fait au départ. On vient chercher en plus le gras de, euh, du doigt pour le mettre sur, sur l'oncle. Donc là, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc là, on voit hein, que la forme carrée n'est ben, pas du tout carrée. Donc euh, on va essayer de le faire. Mais voilà, je, là, en fait, mon, mon poignet, il fait n'importe quoi. Il, il bouge dans tous les sens. Là, je bloque mon poignet. Vous voyez que c'est très différent. Là, mon poignet, voilà, il n'est pas stable. Mes doigts sont pas stables. Ils font n'importe quoi. Ce qui fait que souvent, ben, j'obtiens une forme beaucoup plus arrondie que ce que je voulais. Donc, je vais quand même repasser le cleaner. Voilà, ensuite, le gel de base. On va utiliser le même hein, dans, dans les deux. Donc là, la base épaisse clear de Your Nails, hein, bien sûr. J'utilise quand même mes produits. <rire> Donc pour, euh, pour l'ongle correct, je vais juste en prendre un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer. De manière très précise très nette si après cette pause si après cette vidéo vous me faites encore des pauses incorrectes aïe aïe aïe, aïe hein. <rire> là je vous donne vraiment tout voilà là elle est euh, appliquée de manière fine l'autre on va le faire directement au goulot et on va en mettre beaucoup trop Enfin, au goulot, au, au pinceau qu'il y a dans le goulot. Forcément, hein, ben on va s'approcher. Souvent, on va mettre trop de matière. Alors, souvent, on va toucher. Hein, là, voilà, ça va couler un peu sur le côté, forcément, hein, puisque voilà, les côtés sont pas nets du tout. Là, il n'y en a même pas tellement. On va en mettre souvent beaucoup trop. Vous voyez la différence Là, c'est net, c'est impossible que ça coule. Et là, c'est pas net. Ça coule déjà un peu sur le côté. Alors, j'en ai même pas mis dans la cuticule. Hein. Je vous ai épargné ça, mais en général, il y en a encore dans la cuticule. Donc, on va catalyser. J'enlève juste un peu tous mes résidus de l'image. Alors, autre erreur, hein. faire comme ça. Et ne pas bien le laisser catalyser en dessous. Donc après ça ne tient pas. vous, vous étonnez pas euh, si vous le catalysez mal que ça ne tient pas. Donc voilà, je vous épargne le temps de catalyse et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes ongles ont catalysé. Donc maintenant je vais utiliser le gel que j'adore, le Magic Gel Pastel. Comme vous pouvez le voir, il a l'air relativement épais. Mais quand on le travaille, il va se travailler vraiment hyper bien, il va vraiment euh, voilà, s'auto-égaliser mais une fois qu'on arrête de le travailler, et eh bien il va revenir en place. Donc euh, là je vais utiliser un pinceau vraiment très très large, puisque souvent euh, les élèves veulent un pinceau très large au départ parce qu'elles se disent elles vont gagner du temps et je vais vous montrer que des fois avec un pinceau plus fin, et eh bien c'est plus facile. Donc, alors pas forcément hein, mais voilà, ça, ça se peut donc je vais l'appliquer donc souvent on pousse le produit vers la cuticule là on fait ça on le pousse vers la cuticule on le pousse sur les côtés et on le tire un peu sur l'avant On a toujours encore hein, cette vaguelette qu'on a depuis la base. On a la couleur qui sort sur le côté. Et euh, je vais... Alors, là, l'élève va se dire, ou, ou la, la débutante va se dire, euh, j'ai pas assez de construction. <rire> Il est un peu plat, mon ongle. Donc, on va rajouter une boule de gel au milieu. Une bonne idée, non <rire> Mais en théorie, c'est une bonne idée. Sauf que... Après je mets beaucoup beaucoup beaucoup trop de matière, et eh bien ce ne sera pas joli du tout, vous allez voir qu'on aura un gros pâté sur les côtés, il y a des chances, alors là en plus j'ai utilisé le produit qui est juste un peu irratable, puisqu'en fait il ne va pas couler sur les côtés, même quand on en met beaucoup en général, donc c'est vraiment le produit pour les débutantes, mais voilà je mets quand même beaucoup de matière, et j'essaye de faire un semblant de, de bombée. Voilà. Sur l'autre par contre, alors on va utiliser, alors on peut même, je, je peux même utiliser le même pinceau hein, pour vous montrer que c'est pas forcément le matériel, mais avec un pinceau plus fin ce sera plus simple. La bonne technique, donc déjà là vous voyez, il hein, n'y a pas d'excès de matière, la bonne technique, bah, c'est justement bah, d'appliquer votre. Alors on peut bien sûr appliquer euh, déjà sur les cuticules. Hein. Moi j'aime bien appliquer une couche d'abord fine pour faire glisser un peu la matière ensuite. Donc je m'approche des cuticules. bien sur les côtés je mets pas d'excès de matière sur l'avant et ensuite je peux reprendre un peu de matière et venir à ce moment là faire ma construction donc je viens pousser et je viens retirer tout de suite ma matière Et je vais travailler au fil. Comme vous pouvez voir. Voilà, je crée comme un fil que je vais venir tirer. Et là, vous voyez que naturellement, le bombé se fait tout seul. Vous voyez que là, on a trop de matière. Là, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, je vais venir vérifier comme ça avec la lumière. Je vais rajouter juste un peu de matière là dans le coin tout simplement parce que naturellement mon ongle, comme mon index, hein, il a tendance à aller un petit peu vers, vers l'intérieur. Je vais juste hop, accentuer ici en mettant plus de gel là sur l'extérieur. Donc Je vais rectifier comme ça mon ongle sans chablon. comme ça ma matière vers l'extérieur donc je regarde quand même ce que ça donne on n'est pas trop mal en termes de bombé de toute façon on va le relimer un tout petit peu après, ce qu'on peut faire également ça va être utiliser un pinceau fin de Nail Art pour venir encore une fois repasser sur les contours si nécessaire, mais là c'est relativement propre donc je vais même pas avoir vraiment besoin de le faire, il y a juste comme dit un petit excès de matière ici mais qui est normal que j'ai choisi Simplement pour rectifier le carré de mon ongle qui, euh, qui manque un peu de matière toujours sur le coin Donc en fait vous pouvez avoir des excès de matière mais il faut les choisir c'est ça la différence avec une pose professionnelle je vais rajouter juste un tout petit peu ici aussi pour pour avoir un tout petit peu de de marge de l'image voilà. Donc là, vous voyez, hein, trop de matière. Le produit, vous voyez, il a, il a, allez, il a un tout petit peu coulé là sur le côté. Pourquoi Parce que la base avait déjà coulé sur le côté. Mais sinon, il n'aurait même pas coulé. Hein. Alors, attention de bien enlever le produit de devant la lampe allumée. Et là, on catalyse. 60 secondes au moins. Euh, erreur aussi qu'on peut faire, c'est ne pas catalyser assez longtemps. On se dit, oh, 30 secondes, ça suffit. Et puis, euh, du coup, ben, on sort. Et c'est pas bien catalysé. Voilà. Donc, je vais encore une fois laisser catalyser tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes ongles ont catalysé, déjà on voit bien la différence. Donc sur et euh, eh bien cet ongle là, on voit que là déjà il y a un décollement, que les parallèles sont pas bonnes du tout, que l'avancée n'est pas bon, que euh, la construction est trop épais. Voilà. En général, là, ce que les filles font, c'est euh, eh bien appliquer la couleur, donc c'est ce que je vais faire là j'ai choisi une couleur corail qui est très jolie, c'est la 1503 que vous retrouvez sur le site et là je ne vais pas enlever le film de dispersion je vais l'appliquer directement voilà. Alors, on va aller bien loin on va bien toucher les cuticules on va toucher un peu sur les côtés Et on met beaucoup de matière, parce qu'il faut avoir une couvrance optimale dès la première couche, <rire> bien sûr. Avec aussi ben, des petites traces, voilà. Souvent, c'est pas 100% opaque. Alors, pourquoi Alors, je vais tout de suite le catalyser, hein, parce que, euh... bon, bien que... <rire> J'ai envie de dire, souvent on fait toute la main, on catalyse qu'après. Donc là, il y a des transparences. Pourquoi Parce qu'il y a le film de dispersion qui va venir un peu diluer le produit. Alors je vais quand même le, le catalyser tout simplement parce que l'autre doigt, je vais faire ce qu'il faut bien faire. Je vais quand même finir ce doigt-là en mettant la finition. Alors je vais choisir la bonne finition. on est tellement à côté de moi que ce soit la, la matte, la, la glitter et la brillante. Alors comme vous l'avez compris, hein, cet ongle-là, je le garderai pas, hein, je, vais, euh, je le refais juste après. Donc, je le fais un peu catalyser, voilà. et je vais appliquer tout de suite la finition. Et la finition, souvent, on fait la même erreur, c'est-à-dire qu'on en prend beaucoup trop dessus, et on a tendance à, voilà, encore une fois, rajouter de la matière vers la cuticule. Souvent là, il voilà, y a des petites zones où la finition ne va pas adhérer, on va pas s'en occuper. Et voilà. Et on en met encore une bonne couche sur l'avant pour surtout pas que ça se décolle. Hein. <rire> voilà. Là, il y a des petites bulles dans ma finition. C'est pas très net. La surface est pas bien. Et ça continue à couler sur le côté. Donc souvent, on pense euh, gagner du temps en faisant comme ça, mais vous allez voir que quand vous procédez bien eh bien, vous ne perdez pas de temps. Puisqu'en fait, ça ne prendra pas plus de temps de le faire bien, de le faire correctement, que de le faire mal. Même des fois, c'est l'inverse. Mais surtout, ne perdez pas trop de temps à rectifier à chaque fois, à être trop perfectionniste. Au début, c'est normal euh, qu'il qu y a certaines choses qui vont prendre du temps. Là, par contre, alors, pourquoi j'ai mis la finition là tout de suite Tout simplement parce que là, je vais enlever le film de dispersion. Et je vais très légèrement relimer encore une fois ma forme. Vous voyez que ma forme est un peu arrondie, tout simplement parce que je l'ai travaillé avec le gel. Donc je repasse un coup de lime sur l'avant. Et on va reprendre les parallèles. On affine un tout petit peu sur les côtés. On affine un petit peu sur le bord libre. Et vous, voyez, vous allez voir que je lime pratiquement pas. Voilà, je, la, la lime là, elle, est tellement, elle a un grain tellement fin que je fais quasiment rien. C'est juste dépouiller un petit peu. Je J'essaye encore de rectifier un peu mieux mon coin interne ici, hein, qui pose problème pour avoir vraiment une parallèle bien bien droite. Voilà. Là, on est sur quelque chose de mieux en mieux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais euh, vraiment j'ai réussi à bien le rattraper. Et là, bien sûr, on veut quelque chose de très fin au niveau de la cuticule. C'est déjà fin, déjà très fin, mais on peut encore améliorer un tout petit peu. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il n'y ait plus du tout de produit. Hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment être déterminant dans la pose. Tant sur l'esthétique que sur la tenue. Hein. Si vous avez quelque chose de trop fin ou trop épais, ça ne tiendra pas. Et pour finir, là, je vais donc enlever les petites barbes et très légèrement, vous voyez hein, les petites barbes, là, on, on les veut pas. Là, il n'y a... ouais, en a même pas parce qu'en fait, il y a tellement d'épaisseur sur l'avant qu'il ouais, n'y a, a plus de barbe. Je n'ai pas assez limé sur l'autre pour qu'il y ait des barbes. Là, j'affine bien mon bord libre. Voilà, je veux quelque chose de fin. Tout en conservant, bien sûr, un joli bombé. Et là, ma surface, elle est prête à recevoir la couleur. Pourquoi Parce qu'elle est mate. Une fois que la surface est mat, eh bien, on peut mieux travailler avec la couleur. Alors là, hein, j'ai mis qu'une couche de couleur. Là, on va en mettre deux, mais plus fines. Alors déjà, je prends beaucoup moins de matière sur mon pinceau. Et on va remonter tout doucement. Là, vous voyez que ma couleur est super nette. Voilà, donc en remontant comme ça, vous voyez que la couleur reste nette. J'ai vraiment un problème de mise au point sur ce téléphone, c'est fou. Depuis que j'ai changé de téléphone, j'ai plein de problèmes de mise au point. Voilà, je passe tout doucement, vous voyez, sur le côté. Voilà, J'essaie de faire vraiment une ligne bien nette, la plus nette possible. Et si jamais je touche un petit peu, comme là, hop, je le retire directement. Voilà, c'est toute une formation que je vous fais. Hein. <rire> je voulais pas vous, vous faire une vidéo aussi longue, mais finalement, voilà, là vous ne pourrez plus louper de pose, là si vous si vous loupez encore une pose euh, je ne sais plus quoi vous faire <rire> voilà, là on va faire en sorte donc, que ce soit assez lisse là on voit hein, c'est relativement lisse en termes de couleur et si on veut encore améliorer on peut encore utiliser un pinceau fin de nail art alors l'erreur à ne pas faire hein, c'est de pas nettoyer son pinceau la fois d'avant et de se retrouver avec un pinceau tout sec <rire> Donc zut alors, bon, j'ai quand même essayé d'utiliser, mais du coup, il est... non, il est, trop... il est trop sec. Je ne sais pas si j'en ai un autre sous le coude qui pourrait fonctionner. Allez, celui-là. Il est un peu plus long, mais ça ira. Alors, on va venir prendre un tout petit peu de produit, pas trop. Et on peut éventuellement ben voilà, retravailler les petits coins, là je venais juste de le toucher, on peut venir retravailler près de la cuticule si nécessaire. Alors moi c'est quand même relativement net, là je viens juste de toucher, Zut et vous voyez qu'en fait euh, voilà, c'est relativement bien en fait, hein. il n'y a pas besoin vraiment de retoucher. On pourrait si nécessaire venir comme ça avec le pinceau et venir appliquer la, la couleur encore un peu plus près. Je viens juste remettre un peu de couleur puisque j'en ai enlevé un petit peu. Et voilà, là vous voyez que mon ongle est net. Hein. Je vous remonte l'autre à côté. Je ne sais même pas si j'ai utilisé la même couleur, je crois pas. <rire> j'ai utilisé deux couleurs différentes, zut. Là je suis sur la 93-31 euh, et l'autre j'étais sur la euh, euh, 15-03, je crois. <rire> J'avais sorti les deux et ils sont très très proches en termes de couleur. Bon, ben voilà, j'aurai. <rire> j'ai des ongles de couleurs différentes, c'est pas grave voilà là je vais catalyser donc je catalyse suffisamment de temps et on mettra une seconde couche alors pas que je me trompe hein, du coup <rire> je vais rester sur le 93 31 comme j'ai commencé donc sur cet ongle voilà mon ongle a catalysé vous pouvez voir qu'il est vraiment joli <rire> contrairement à celui-là voyez que là on est Beaucoup plus, euh, qu'on a beaucoup plus travaillé en finesse. À vrai dire, hein, il serait même relativement opaque, on pourrait presque le laisser comme ça. J'aime quand même bien mettre une seconde couche pour avoir encore un peu plus d'opacité. Attention hein, tout de même à faire toujours des couches très fines, hein, comme vous pouvez le voir. Pourquoi Parce que plus on va mettre de couches et plus notre ongle va gagner en épaisseur. Et c'est n'est pas ce qu'on veut, on veut garder un ongle relativement fin. Donc là je vais avancer tout doucement, doucement, doucement avec mon produit jusqu'à voilà, jusqu ma cuticule sans la toucher. Je vais passer voilà, correctement sur les côtés en essayant de faire en sorte d'avoir une ligne la plus droite possible sur le côté. J'évite l'excès de matière, donc vraiment il faut que mon pinceau, voilà, fasse comme ça. Ah ça y est je touche parce que j'ai regardé le retour caméra. Zut Voilà, vous voyez que je ne dois pas avoir d'excès de matière sur l'avant. Et Je vais bien reprendre mon arrondi sur le côté sans toucher encore une fois, en repassant le plus près possible. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu plus loin, un demi-millimètre de la cuticule, et ensuite venir passer avec le, euh, le pinceau Fan Nail Art. On vérifie donc, le, la lumière pour voir si c'est bien lisse. Et on vérifie qu'on n'a pas de poussière, de petites bulles, de euh, problèmes, de, de zones où il y aurait moins de produits. On essaie vraiment de faire quelque chose d'homogène, voilà, de, de sympa à regarder. Et quand c'est bon, eh bien, on va catalyser. Et voilà donc la différence avec la deuxième couche de finition, de finition pardon, de couleur, <rire> j'allais dire on va appliquer à présent la finition. Donc là au lieu de mettre 3 tonnes, je vais juste prendre ce qu'il faut. Alors on regarde bien où est-ce qu'on passe avec la finition pour ne pas que ça coule, il ne faut pas qu'on en ait trop ni trop peu. On regarde, voilà, là, il peut y avoir des petites bulles, des petites choses comme ça, donc il suffit donc de, de repasser. Alors, parfois, il faut en prendre un petit peu plus, quitte à en enlever un peu après, pour justement masquer un petit peu si vous avez une petite poussière qui est tombée dedans. Alors, on va venir tirer, en fait, les petites poussières ou les petites bulles sur l'avant. Et on vient pousser vers la cuticule, mais attention, ça doit rester toujours très très fin. Là, au niveau de la finition on peut même retourner notre ongle Je vais reprendre juste le côté voilà ça nous permet de ne surtout pas avoir d'excès de matière vers l'avant ni vers la cuticule et on peut éventuellement si on manque un tout petit peu de bombée à la limite si on souhaite rectifier un petit peu on peut même maintenir comme ça l'ongle vers le bas une possibilité on peut même avec le pinceau fin de nail art venir alors là je suis vraiment pas dans la bonne position mais venir rectifier comme ça si nécessaire voilà, j'ai juste vu que voilà j'avais touché un tout petit peu alors je viens vérifier bon, si vous regardez bien il faut vraiment bien regarder vous voyez ici dans la lumière il y a des toute petite poussière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu. Je vais tirer un petit peu ma matière vers ces petites poussières. C'est qu'il manque un tout petit peu de, de finition. Je vais m'en rajouter un tout petit peu. Non, mais très peu, hein, puisque, comme dit, on veut pas d'excès de matière. et surtout on veut pas d'excès de matière sur les côtés donc je viens rectifier pardon je suis hors champ je viens rectifier bien sur les côtés voilà ça m'a l'air plutôt sympa juste une petite poussière ici encore alors moi franchement le plus compliqué euh, au départ ça a été la finition vers une jolie finition, fine, homogène, sans excès. Là, vous voyez que j'ai un petit excès de matière là sur l'avant. Donc là, c'est clairement l'indication pour retourner l'ongle. Voilà, Là, on est déjà sur quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, là c'est bon, ça me plaît. Je vais pouvoir catalyser. Voilà, ma main a catalysé. Là, vous voyez tout de suite bien la différence entre les deux. Donc, pour finir, alors souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est prendre de l'huile cuticule et venir se tartiner l'huile de cette manière. Alors, on va en mettre un peu partout. Et souvent, voilà, on fait comme ça. Alors, il faut savoir que en faisant comme ça, on enlève un petit peu la brillance de l'ombre. Vous voyez qu'en fait la brillance est pas terrible euh, quand on passe comme ça avec l'huile dessus. En fait ça va avoir tendance plus à ternir euh, qu'autre chose. Je ne sais pas si vous voyez la brillance entre celui-ci et celui-ci. Là c'est tout, c'est relativement terme. Euh, donc pour éviter ça, vous pouvez utiliser juste un petit pinceau. Euh, enfin pas un, pas un pinceau, je ne sais pas comment on peut dire un petit stylet comme ça. Je n'ai pas le terme, hein, Désolé. Petit applicateur d'huile, si on veut. Et on va passer comme ça, juste sur le contour. Comme ça, en fait, on va pas passer sur l'ongle naturel. Il n'y aura pas d'excès d'huile. On, on peut passer un peu sur la peau, si on le souhaite. Et voilà la différence entre les deux. Et encore, hein, là, j'ai encore pas fini. Mais déjà, vous pouvez voir. Donc là, en fait, pour finir, on va repasser un dernier coup pour avoir vraiment quelque chose d'ultra net. Là, c'est même pas vraiment nécessaire. Hein, sur les sur les côtés, ils sont déjà très bien. Mais voilà, on va, on peut repasser comme ça un tout petit peu sur l'avant pour avoir quelque chose de très très net. Je vais juste reprendre un carré. Alors vraiment sans rien, hein, pas de cleaner, juste comme ça. Alors, il faut savoir que mon hyponychium pousse très très loin. Hein. Donc, il pousse vraiment jusqu'au bout. L'hyponychium c'est quoi C'est la petite peau sous l'ongle. Mais on voit quand même que l'ongle reste... Donc, c'est ça, hein. c'est ce qu'on voit là-devant. Ici, juste là. Donc, on voit que mon ongle, malgré tout, reste fin. Au niveau du bombé, ben, on est pas mal. Au niveau de, de la lumière, on est bien. Au niveau des parallèles, ben, c'est pas mal aussi. Malgré hein, que mon ongle, vous avez vu, il rentrait vers l'intérieur. Au niveau de la cuticule, on est propre. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, ça a coulé là sur le côté. Donc là, il y aura des décollements, hein, forcément. Vous voyez que là, j'appuie sur la peau. Hein. Là aussi, ça a coulé d'ailleurs. Vous voyez que quand je décolle, hop, il y a carrément des bouts en plus. là. Voilà. Sur l'avant, c'est trop épais. Sur les côtés, ici, ça a coulé. Donc, forcément, c'est très, très épais aussi sur les côtés. Tandis que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Vous voyez, hein, l'un à côté de l'autre, ça n'a rien à voir. Au niveau de la construction, on a des vagues. Alors, j'ai même pas mis trop de matière, mais d'habitude, on a encore beaucoup plus de matière à ce niveau-là. Donc, voilà tout ce qu'il faut pas faire. Là aussi, d'ailleurs, ça a coulé sur le côté. Souvent, quand ça coule d'un côté, bien ça coule de l'autre. Alors, je vais quand même vous montrer, hein, en dernier lieu... Comment, euh, si vous avez fait un ongle comme ça et Je suis vraiment désolée, hein, ça ne devient pas... Euh, L'image est relativement floue, hein, désolée. Euh, donc, je vais vous montrer comment rectifier. On pousse un petit peu ici avec la lime. On va venir hop, relimer bien la parallèle ici, tout ce qui se décolle. Alors, ça ne va pas faire des miracles, hein, mais euh, déjà, ça va rectifier un petit peu. Je vous montre que ce n'est pas catastrophique. <rire> Que si, si jamais vous faites une petite catastrophe, eh bien, on peut toujours encore améliorer un petit peu les choses. Ça ne va pas tout améliorer, mais voilà. En relimant un petit peu donc les parallèles. Oups, là, pardon. Je suis dérapée. Alors ça, c'est ce qui aurait dû être fait hein, dès le départ. Hein, vous avez bien compris. Le problème, en faisant comme ça, ben voilà, c'est qu'on va, euh, va limer dans la couleur. Vous voyez donc si on veut enlever tout ce qui se décolle, ben voilà ce qui se passe, c'est que on lime dans la construction et donc la couleur part. Voilà. Donc de l'autre côté, j'ai réussi à rectifier un tout petit peu Voilà, ce qui se décollait. Là, c'était trop collé. Hein. Donc euh, voilà, là on peut pas faire de miracle. Sur l'avant, c'est pareil. Quand on essaye de limer droit le problème qu'il y a, et eh bien c'est que eh bien, ça va être encore plus épais. Voilà, là on a les petites barbes ici qui vont ressortir. Donc, sur l'avant, Et c'est vraiment euh, très épais. Donc voilà, on ne peut pas faire de miracle. Hein. C'est peut-être un tout petit peu mieux. Mais <rire> voilà. En tout cas, l'objectif, c'est que vous puissiez faire ce type de pose. Vraiment tout en finesse, toute jolie. Toute sympathique assez rapidement. Donc voilà, si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à aller voir euh, les autres cours que je propose, que ce soit donc euh, sur cette chaîne YouTube euh, ou les vidéos gratuites, donc dans la formation gratuite que je vous offre. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de concrétiser un projet euh, pour peut-être changer de vie, pour, pour faire ce métier euh, ou alors euh, le faire juste pour vous, mais correctement, eh bien, euh, je vous accompagne dans la formation euh, professionnelle. Vous avez le niveau 1, le niveau 2, Très prochainement le niveau 3, euh, il devrait déjà être sorti d'ailleurs le au moment où vous publierez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et euh, le nail art, les formes artistiques, l'extension de cils également et le conseil en maquillage. Donc voilà, donc on pourra également faire des packs de formation que vous pourrez financer de manière individuelle ou via le CPF. j'accompagne donc les élèves vraiment du monde entier. J'en ai de partout, j'en ai d'Australie, du Canada, j'en ai euh, de Guadeloupe, Martinique, Réunion, pas mal. J'en ai beaucoup de Réunion, euh, de bien sûr tous les pays hein, proches de la France. Hein, euh, <rire> J'allais dire Martinique, mais non, pas du tout. Euh, Belgique, Suisse, Luxembourg, euh, Allemagne... Euh... Euh, République Tchèque, euh, j'en ai un peu de partout, en Afrique aussi, j'en ai pas mal de, de tous les pays. Et donc du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à venir euh, vous former. Euh, ben, je vous accompagnerai vraiment avec très très très grand plaisir, d'autant plus que voilà, on a, on a des petites nouveautés en ce moment. Euh, si vous avez peur de vous former à distance, ben justement, on a mis en place un, un coaching en direct que vous pourrez euh, prendre en plus de la formation. Et, euh, et du coup, ben, si vous voulez un kit, il y aura peut-être la possibilité d'intégrer un kit euh, avec l'offre. À voir, je, je vous expliquerai tout ça. Donc vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi ou avec la seconde formatrice de la formation. Et euh, donc de pouvoir exposer votre projet. Et puis on vous guidera vers le meilleur choix pour vous. Et puis on répondra bien sûr à toutes vos questions. Je vous dis à très très très vite dans une prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez ben, pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très très bientôt. Bye les filles